Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à la mise en page dans Inkscape. Je voulais vous montrer une petite astuce qui concerne les blocs texte. Donc là j'ai plusieurs blocs texte et lorsque je clique ici sur l'outil texte, donc je clique par exemple sur ce bloc texte, là il est en bleu, je clique ici sur le petit losange, si je clique, je glisse, vous voyez automatiquement, les textes sont redimensionnés, donc ça c'est très pratique, c'est très intéressant. Alors c'est une fonction que l'on trouve ici lorsqu'on va dans l'éditeur XML. On a ici style et là on a un style qui s'appelle Shape Inside. Avec une référence à un bloc qui s'appelle le, le bloc rectangle 108844, bien sûr ça peut changer. Et tous les blocs ici ont cette même référence dans Shape Inside. Vous voyez. Donc comment obtenir ça ben, C'est relativement simple. Donc pour cela on va faire un petit tuto rapide. Donc je vais dans Fichier Nouveau, je vais importer le petit texte ici, donc je le sélectionne, CTRL A, copier, CTRL C, je clique sur l'outil texte, je clique et je glisse. Et là, vous voyez, j'ai déterminé une zone de texte et je vais coller mon texte, donc CTRL V, tout simplement. Euh, je vais réduire un petit peu la taille de ce texte en cliquant sur la petite flèche. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL pour garder l'homothécie. Euh, je vais séparer ça en plusieurs zones de texte. Donc je clique, je reste appuyé avec le bouton gauche de ma souris, puis je vais appuyer sur la barre d'espace, ce qui va me dupliquer plusieurs fois le texte. Et je vais pouvoir comme ça avoir des petits groupes de texte. Donc je double-clique, je vais supprimer donc, cette partie-là, là, je vais supprimer ceci je vais supprimer cet élément là voilà je vais faire la même chose ici et là Voilà, donc j'ai plusieurs zones de texte, on vérifie que ça fonctionne bien. Je double-clique plusieurs fois automatiquement, je rentre dans mon texte et puis j'ai le petit curseur. Si je clique sur le petit losange, on voit que ça fonctionne très bien. Alors si on souhaite, euh, par exemple, isoler un texte, cest à celui-là, je ne veux plus qu'il soit synchronisé avec les autres. Édition coupée, édition collée. Je double-clique. Voilà, j'ai ma petite zone ici avec mon petit losange. Et vous voyez, ça ne fonctionne plus. Et si maintenant je souhaite le remettre, eh bien c'est facile, je vais dans l'éditeur XML, je vais rajouter ici dans les styles, je vais rajouter, donc je vais récupérer ici le style qui m'intéresse, c'est-à-dire euh, shape ici, je clique, je glisse shape inside, et puis le rectangle 112 394. Donc je copie, copie, je vais ici, je vais dans style, je mets un point virgule et je fais CTRL V. Et j'appuie sur Entrée pour valider. Maintenant, si je reclique sur mon petit losange et que je glisse, voilà, tout fonctionne très bien. Allez, on va essayer de finir la petite mise en page. Hop, hop, hop. Donc, Je mets ici le nom de l'auteur, le titre. Je vais sélectionner tout ça, avec donc toujours la flèche noire. Je clique, je glisse pour faire un rectangle de sélection et sélectionner tous mes textes. Je clique sur l'outil texte et je vais choisir ici la police. l'Augusta euh, par exemple, alors là, ça ne fonctionne pas. Voilà, là, ça fonctionne très bien. Je clique, je glisse pour augmenter un petit peu tout ça. Je resélectionne tous mes textes. Je vais peut-être monter un petit peu ici le, la taille du texte. Alors soit je clique sur la petite flèche et puis je vais choisir par exemple 18. Ou alors je peux me mettre ici et faire rouler la molette. Ce qui permet d'augmenter la taille de ma police. Petite information également. Vous voyez là ici j'ai un bloc qui est rouge. C'est-à-dire que j'ai des mots qui sont cachés. Et lorsque le texte devient bleu, ça veut dire que tous les mots sont visibles à l'écran. Voilà, je resélectionne tout. Je vais dans la fenêtre Aligner et distribuer, J'aligne par rapport au dernier sélectionné. Je mets le même écartement entre chaque bloc. Voilà. Je vais réduire un petit peu ça. Voilà, ici je souhaite la même police. Donc je vais sélectionner ce groupe de texte avec la bonne police. Je fais CTRL-C ou édition copier. Je sélectionne ici ces deux... Bloc texte, édition, coller le style, Maj CTRL-V. Alors, je clique sur l'outil texte. Moi, ce que je veux, avant, je sélectionne donc tous ces mots. Moi, ce que je veux, c'est justifier tout ça. Donc, je clique là-dessus pour justifier. Alors, une dernière petite chose. On va mettre ici les moutons en rouge. Donc, je clique sur l'outil texte. Je sélectionne le mot « les moutons ». Et je vais choisir ici la couleur rouge. Par contre, je souhaite augmenter l'épaisseur ou mettre en gras. Bon, là, le problème de cette police, c'est qu'il n'y a pas de, de bold. C'est pas grave, on va le fabriquer. On va cliquer avec la molette sur la couleur. Là, vous voyez que j'ai un petit contour qui est apparu. Alors, il est peut-être un peu trop gros. Euh, plusieurs possibilités. Clic droit et on choisit ici une épaisseur. On peut également faire rouler la molette de la souris. Ça permet d'augmenter ou diminuer le, la taille du contour. Alors, une autre petite astuce. Ici, nous n'avons pas de... Possibilité pour avoir un italique, on va le fabriquer tout simplement. Avec l'outil sélectionner et transformer des objets, je clique ici, je clique une deuxième fois, on a les petites flèches vous voyez, qui permettent de faire des inclinaisons. Donc je clique, je glisse, en appuyant sur CTRL. Voilà, on va choisir par exemple une inclinaison à moins 10. Alors il y a une autre possibilité, je clique ici, je vais dans Objet et je fais transformer. Et dans Transformer, on a inclinaison et on peut choisir son inclinaison sur l'axe horizontal. Donc si je mets moins 10, et je clique sur appliquer automatiquement, donc il y a le, le texte qui est incliné. Voilà, donc pour ce petit tuto rapide, j'espère qu'il vous sera utile, n'hésitez pas à poser des questions.